L'État français peut obtenir d'office, pour les besoins de la Défense Nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention. C'est la licence d'office. La protection de la propriété intellectuelle serait-elle prioritaire sur la protection de nos santé et de nos vies Masque à Paris Pas de masque à Berlin Masque à Jérusalem Pas de masque à Kigali. Masque. Masque. des vaccins Licence non libre des vaccins Propriété privée des vaccins Propriété privée des vaccins Licence non libre Propriété privée du vaccin des vaccins Variant propriété privée. Propriété privée. été privé on privé on privé été privé Vaccin, propriété privée. France. France Info. F. Non, pas C. Pas Crédit Agricole. Pas C. FPA France. Pourquoi ça ne marche pas Pas B. F. Pas bourse d'écriture. Voilà. France, France, France, non pas FRZ, France, France, France Info. Voilà. Comment joindre France Info Comment joindre France Info 0, 45, 24... 7000 01 45 24 7000 01 45 24 7000 01 45 24 7000 01 45 01 45 24 7000 01 45 24 7000 01 45 24 7000 0145 24 7000 01-44-24-7000 01-45-24-7000 Voilà. Ça marche. Ça semble. Posez vos questions à l'antenne. Merci de renouveler votre appel aux heures d'ouverture du standard ou de nous laisser votre message sur franceinter.fr Oui, je vais quand même laisser un message, même si le standard est fermé. Après tout, ça n'a pas d'importance. Le 17 octobre, dimanche dernier, sur l'antenne de France Info, le, un monsieur qui s'est présenté comme le responsable de l'Institut Pasteur de Lille a déclaré que mi-février, il y aurait une augmentation exponentielle du virus. Des milliers de morts, des milliers de morts. Le 15 février, en fait, il n'y a pas eu d'augmentation. Il y a eu autant de cas de réanimation, même une légère baisse. Ce même responsable, je ne sais plus comment il s'appelle, Mignorie, ou un nom comme ça, Patrice, la Mairie, ou un nom comme ça, Patrice la Mairie peut-être, la Mairie pas, la Mairie paille en tout cas, je ne sais plus son nom, a, a également dit que dans 7 jours, il y aura une exponentielle. Une expansion exponentielle des cas virus, des milliers de morts, des morts. On est le 8 février, on est le 8 mars. Il a dit que le 15 mars, il y aurait quelque de chose d'exponentiel, terrible, de plus en plus de morts. J'ai une crise de panique. J'avais très peur d'un seul coup. Alors j'ai tapé sur Google, j'ai tapé le nom de personnes qui avaient dit, première fois, 15 février, de plus en plus de morts, et qui prédisait, alors qu'il n'y en a pas eu, et qui prédisait que le 15 mars, il y aurait de nouveau plein plein de morts, j'ai tapé son, son nom sur Google et je me suis aperçu qu'il était manager, manager médecin. Mais est-ce qu'on peut être médecin ou manager Et est-ce qu'on peut être manager ou médecin Et pourquoi France Info n'a pas dit qu'il était manager médecin Moi, quand j'ai entendu France Info, qu'ils ont dit que c'était quelqu'un d'astucieux, pasteur, j'ai compris que c'était un médecin. Forcément, comment France Info peut présenter quelqu'un en disant que c'est un spécialiste du Covid Qui nous prédit donc une flambée de cas à partir du 15 mars, flambée qui devait déjà avoir lieu le 10 février, qui n'a pas eu lieu. Comment France Info peut présenter un homme en disant que c'est un quelqu'un qui travaille, un médecin, en fait, en fait c'est pas un médecin, c'est un médecin-manager. C'est un médecin-manager, un médecin-manager. C'est pas un médecin, c'est un médecin-manager. C'est pas un médecin, c'est un médecin-manager. Comment il peut prédire ça Pourquoi il prédit ça Je ne comprends pas. Enfin. Cut.